Titre Python. Voilà. Alors, euh, je me suis lancé un défi il y a quelques années, on va dire. Et je me suis dit, comment ça marche un moteur de recherche Du coup, j'ai investigué un peu euh, de façon pas très organisée parce que je saute un peu du coq à l'âne, parce que je fais ça sur mon temps libre, mais bon, c'est une longue histoire. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous présenter deux trucs et un, une troisième réflexion qui pourra faire dont pourra pour débattre malheureusement j'ai pas tout écrit le code enfin le code est réparti un peu dans plein de projets le premier sujet c'est euh, le premier algo c'est un algo que j'ai inventé en fait et il permet de faire la correction orthographique des noms propres donc c'est différent de la correction orthographique des mots euh, des noms communs typiquement euh, la correction orthographique des noms communs il va il va corriger Typiquement, euh, c'est des mots qu'il connaît. Enfin, il y a des corrections, par exemple, les double N, les double M, tout ça, il les connaît. Et moi, l'une des principales comment dire, contraintes, c'était que le dictionnaire, il ne pouvait pas l'avoir en mémoire complètement. Donc, évidemment, pour ça, la méthode de base, c'est euh, Levenstein distance. Une astuce quand on utilise l'Evenstein distance, c'est de limiter la distance à 2 ou 3. Parce qu'à partir de 2 ou 3, les résultats sont complètement faux. enfin sont très loin de la réalité de ce qu'on veut. Et c'est beaucoup plus rapide parce qu'il ne fait pas tout le calcul. En fait, il, il fait le calcul, euh, euh, il commence à la distance 0, ensuite 1, ensuite 2. Il va jusqu'à 10, mais généralement, on s'en fout des mots à distance 10 parce qu'ils n'auront ils auront aucun rapport avec le mot qu'on cherche. Euh, L'outil le plus utilisé, je ne sais plus, il a, il a énormément d'étoiles. C'est Fouzi -bouzi. Il fait plein de trucs. Je n'ai pas regardé le code, mais euh, la doc, elle explique. Euh, il fait pas mal de choses, notamment, il vérifie le préfixe du mot. Euh, plus le préfixe commun est grand et plus il donne un gros score, et en fait, quand on fait de la typo-correction, c'est une métrique qui fonctionne assez bien. Par exemple, Algolia fait ça dans son moteur. Et une, une, une autre distance qui est basique, c'est Hamming distance. Et ça, c'est utilisé dans les télécommunications. Normalement, ça se fait sur des bits. Mais vous pouvez l'utiliser sur des caractères. Ouais, les caractères, c'est des bits aussi. Donc, ça, ça tombe bien. Mais c'est moins. C'est moins bien que le reste, mais c'est plus rapide. Sauf que, comme je dis, pour utiliser ces métriques, il faut comparer tous les mots en, avec le, le mot euh, d'entrée. Et moi, je ne peux pas faire ça parce que c'est trop long. À la place, ce que je fais, c'est que j'indexe les mots que je connais. Donc, je crée un index avec un truc que je n'expliquerai pas aujourd'hui parce que c'est un chouïa... Euh, comment dire C'est pas que c'est compliqué, mais... Euh, c'est difficile à expliquer. Et en plus, euh, le code n'est pas propre. Du coup, je ne vais pas l'expliquer. Mais suffit-il de dire que je crée une représentation du mot que je connais, de tous les mots que je connais, qui ensuite va me permettre de faire une sélection de candidats. Donc là, c'est le moment de la requête. Je prends le mot qui est en entrée. Je lui applique la, la même tambouille que j'ai fait au, aux, autres, aux autres mots connus. Là, je prépare... Euh, la structure de données qui va accueillir les scores. Là, en fait, ce qu'il fait, grâce à l'indexation initiale, il calcule les cas voisins, les mots cas voisins qui ressemblent, en fait. Et on affine le résultat avec FuziWuzi. Donc, en fait, l'idée, c'est que, par exemple, sur, sur PyPy, il y a 200 000 euh, paquets. Au lieu de faire la comparaison entre Query et les 200 000 noms de paquets, et la méthode ici quoi je compare euh, 200 noms 200 noms de paquets euh, avec Fouzi plus l'astuce du cutoff qu'on peut mettre mais en fait le cutoff il est dans un fork de Fouzi et en fait pour vous donner une idée sur un serveur en monothread en Allemagne euh, avec ou sans le cache ça faisait 100 millisecondes enfin, le temps faire tout ça ça ça prend 100 millisecondes donc euh, c'est totalement utilisable euh, en ligne de commande typiquement je pense à la poétrie ce qu'il a un, un tout doux sur ça mais j'ai pas fait avancer le sujet et, et donc ça c'est pour corriger les mots parce que souvent quand on fait une erreur de, de saisie dans un moteur de recherche il va nous retourner zéro résultat l'idée là c'est que si je tape par exemple euh, je fais une typo dans mon mot le moteur de recherche ne me répond pas juste un truc du genre « Je sais pas de quoi tu parles. » À la place, je lui dis « Ah, peut-être que tu parles de ça. » Et ce n'est pas du tout sémantique, hein, c'est juste sur les, les caractères et la ressemblance entre les mots par rapport à leur caractère. Euh, la deuxième partie, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que tu peux. si vous avez des questions, je peux répondre. Peu... Ils interviendront, il n'y a pas de souci, tu peux continuer. Ouais. Le plus intéressant, c'est cette fonction. Malheureusement, je ne peux pas l'expliquer, ça prendrait longtemps. Mais j'ai un billet de blog sur le sujet. Je le posterai tout à l'heure. Euh, alors là, le but de cette, de cette deuxième partie, c'est plutôt, c'est surtout démystifier la recherche textuelle. Parce que quand j'ai commencé, on me dit Oh, c'est impossible la recherche, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, dans ces deux euh, ce passages de code, vous avez l'idée, je ne dis pas que vous allez, vous allez réécrire Google ou que moi je vais réécrire Google avec ces deux morceaux, mais ça vous donne une idée de, de la, du squelette, de comment ça fonctionne. Donc la première partie, c'est la création d'index. Donc là, en fait, je vais indexer ce qu'on appelle les stems en anglais et en français, je crois que c'est aussi STEM malheureusement. Mais le stem, ce que, ce que vous pouvez imaginer, c'est une sorte de radical. Alors, je vais essayer de trouver une zone de texte. C'est un radical, par exemple, pour le mot « produit ». Ah ben, bah, je suis bête. Je vais aller directement sur, si je trouve le je nom. Tu tu cherches euh, Amirouge, si tu pouvais zoomer un tout petit peu, ce serait plus lisible. Ok. Donc, je disais… Oh, là, c'est un peu trop, je crois. C'est exagéré. Donc la première, donc je reprends. D'abord, je nettoie le texte pour récupérer tous les mots. Euh, en gros, je retire la ponctuation, je remplace la ponctuation par des espaces. Il y a aussi remplacer les accents, ce que j'appelle la translittération. En français, c'est hyper simple, c'est embarqué dans, dans les libres unis des codes. Là, ça n'apparaît pas, mais vous remplacez les accents, vous retirez les accents, vous remplacez et accent par e. Vous splittez tout. En différents mots, potentiellement, vous retirez les chiffres ou au moins les et vous retirez les mots de moins de deux trois caractères. C'est une heuristique parce que, mis à part Qt, personne ne fait des recherches sur deux mots. Mais c'est une optimisation. Mais bon. Et ensuite, vous calculez le, ce que j'appelle le radical. Alors, le radical, là, vous avez une démo. On va prendre des mots en anglais parce que je suis plus à l'aise en anglais. Production, il va donner product. Et de même, le « product », il va aussi donner « product ». Et là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que « produce », il donne « Je ne suis pas d'accord parce que quand je vais faire une recherche sur « produire de l'électricité électricité verte euh, », ah oui, je vais le mettre en anglais. il va mettre ça comme... C'est ça qui sera indexé. Vous allez voir comment ça, ça fonctionne avec la recherche. Mais par contre, si je mets pro, produce, c'est pas le même mot là. Et du coup, l'utilisateur, il sera obligé de faire un truc du style euh, production, or, produce, green, electricity. Alors que d'un point de vue euh, humain, le fait que c'est le nom, le nom ou le verbe ça, enfin, les deux peuvent être intéressants mais bon le, le STEM il a cette limitation il n'est pas très intelligent et c'est un, un, un algo qui est uniquement fonction de son argument c'est à dire il n'utilise pas une base de données ou autre chose, c'est un algo, une heuristique d'ailleurs l'algo je crois il est expliqué là pour plusieurs langues il dispose dispo en français et en anglais et c'est celui qui est utilisé dans Elasticsearch aussi, si je me souviens bien. Donc, on, on stocke les STEMs, disons, dans la DB. On associe un STEM, chaque STEM des contenus dans le document. On fait l'association STEM document pour tous les STEMs du document. Ensuite, le, au moment de la query, quand l'utilisateur arrive, donc on valide que la query, on la supporte. Typa, typiquement, euh, si l'utilisateur une query qu'il ne faut pas supporter, je ne me souviens même plus si, Python la, si Google la supporte, oui, voilà, moins Python, ça donne zéro résultat. Parce que c'est un truc en logique, la négation d'un terme, ça, ça peut produire une infinité. Et si je mets euh, négation de ça, ça risque de faire bugger Google. À la place, ils te disent juste que... Alors que c'est potentiellement faux. Typiquement, des, des textes, des documents qui n'ont pas Python, ah bah tiens là ça, ça marche. Il se fout de ma gueule ou quoi Ah j'ai cliqué sur Actualité. Des documents qui n'ont pas Python, il y en a forcément. Quoi. Python n'est est pas sur tout un, toutes les pages d'Internet. Mais c'est une astuce pour éviter de péter les serveurs. Quoi. Bon, anyway, vous validez la query, que ça supporte tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez faire. Ensuite, il y a cette fonction-là, c'est la sélection des candidats. La sélection des candidats. Euh, non, ah, je me suis trompé du nom de fonction. C'est la sélection du stem. En fait, vous, ici, dans la query, vous avez, vous avez plusieurs mots et vous convertissez tous les mots positifs en radicaux, chaque, chaque, enfin plusieurs radicales. Et, ah oui, il y a un truc qui n'est pas ici, c'est que vous prenez le stem le moins courant. En fait, l'idée ici, c'est d'avoir le minimum pertinent de documents à filtrer parce que là comme vous voyez on va passer sur tous les documents oui c'est ça on passe sur tous les documents donc on ne veut pas passer sur euh, je sais pas comment l'expliquer si vous le, le document qui a le enfin le steam le moins courant de la query il, il va prendre le, le minimum de candidats Comment dire Si vous prenez un Steam qui est plus courant, il y aura des faux positifs parce qu'il n'aura pas forcément le, le Steam le moins courant. Typiquement, euh, je vais peut-être vous donner un exemple avec Python, Loulou. Typiquement, Loulou... Ah, je vais prendre séparément. Python, il y a 358 millions de résultats. Et Loulou, il y a 28 millions de résultats. Bon, Google est... Est un peu plus malin, mais si vous prenez Python, Loulou, si vous faites les deux requêtes, il va d'abord faire la recherche sur Loulou et après regarder dans les documents qui ont Loulou s'ils ont aussi Python. c'est Ça coûte moins cher. Bien sûr, s'il y a des or dans la query, c'est un peu plus compliqué, mais là, on ne considère pas or. On considère que, ah oui, ça j'ai oublié de le dire, Python, Loulou, ça veut dire Python, euh, pardon, Python, And, Loulou. search, le comportement par défaut, c'est or. Et or, ça coûte beaucoup plus cher. Et Google ne fait pas or par défaut. Enfin, dans le cas de base, il ne fait pas or. Des fois, il fait or, mais parce qu'il fait le malin. Et, euh, et donc là, j'en arrive à la dernière étape qui est vous avez les documents candidats et vous les scorez par rapport à la query. Là, c'est fait exprès que c'est flou. Parce que la façon de calculer le score, ça peut être hyper simple, comme euh, j'ai tous mes mots-clés positifs dans le document et aucun mot-clé euh, négatif, jusqu'à euh, vérifier les synonymes, etc. etc. Vérifier les stems, les synonymes, le lemme. qu'est-ce qu'on peut faire aussi Dire par exemple, le, si par exemple vous faites euh, une recherche, on peut tester sur Google, le plus gros téléphone, Et on va chercher s'il y a grand dans la page. Vous voyez, là, il y a aussi grand. Donc, en fait, ce, qui, ce qui peut, quand, au moment du filtre, vous pouvez faire cette requête aussi. Parce que les deux, pour un humain, elle veut dire la même chose. Bah, typiquement, c'est un synonyme dans ce cas-là. Mais euh, ce n'est pas vraiment un synonyme. Je, le terme consacré, c'est hyperonyme. Hyperonyme. Oui, je crois que c'est hyperonyme. Mais typiquement, c'est des données que vous avez dans, dans des dictionnaires, dans des lexiques. C'est des données que vous pouvez avoir dans les lexiques. Vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, mais si vous les faites tout seul, euh, bah plus, ça affine votre recherche. Ça évite les faux négatifs. C'est-à-dire des documents qui n'apparaissent pas dans vos résultats, mais qui sont quand même pertinents. Alors là, on a, on a, on a donné un score à notre document. Et j'ai fait exprès de mettre sur deux lignes, en dehors du fait que je préfère mettre, ça diminue la complexité par ligne. C'est un truc qui n'est pas spécifique à ce, cet algorithme. En général, je mets une fonction par ligne, sauf quand c'est évident ou que la valeur intermédiaire n'est pas intéressante. Ces deux lignes-là, donc là, elle fait simplement ajouter le document, elle l'associe au score. Et après, vous récupérez les 10 documents les plus, les plus communs, disons. Les plus gros scores. Ces deux lignes-là, on peut les optimiser. En fait, ces trois lignes-là, c'est là que Google fait intervenir son MapReduce, à mon avis. Je n'ai pas travaillé chez Google, mais en fait, me, ce que j'ai fait en premier, c'est ça. Et ça, ça ne marche pas. Ça peut marcher sur PyPy parce qu'il y a moins d'un giga de données, mais... Euh... En gros, là, l'algorithme en termes de complexité, c'est, ça dépend du nombre de documents dans le pire des cas. Si vous avez un, d'ailleurs, j'en profite pour dire, le plus important, c'est pas la, le nombre de documents, c'est le, c'est, ça dépend de ça. Ça dépend du mot le moins courant de la query. Et typiquement, les stop words, en fait, on dit, ils sont pas pertinents. Mais le problème des stop words, c'est non seulement ils ne sont pas pertinents, donc si une query contient que des stop words, vous pouvez euh, la dire, dire qu'elle est invalide, mais surtout, s'il n'y a que des stop words, ça va retourner quasiment tous les documents. Donc là, vous vous retrouvez avec une query euh, gigantesque et un fort énorme. Donc dans le cas de PyPy, c'est 200 000, mais si vous avez un million de pages, ça peut être un million qui est multiplié par le temps de calcul du score qui peut être très long en fonction de la, de la sophistication de l'algorithme, mais bon vous avez lu la suite du slide c'est que l'idée, euh, j'ai lu le papier de MapReduce de Google, pour moi il est très mal écrit, parce que en termes Python, c'est juste pull map les gens, ils pendant 10 ans, j'ai procrastiné, je me suis dit je suis idiot, je ne comprends pas ma prédus. et en fait c'est pull map leur truc parce que là, je pourrais remplacer Compute score, je le passe en paramètre de, de map et les documents, je les passe enfin ici, enfin je ne peux pas le faire mais c'est pool map compute score euh, document en gros et euh, le calcul du counter il peut se faire aussi en parallèle voilà en fait c'est tout pour la recherche l'idée c'était démystifier un peu la recherche, c'est pas si compliqué que ça le Maintenant que je sais ça, je ne trouve pas ça compliqué. Là où il y a, du, comment dire, y a du, des points à dépenser, on va dire, c'est dans le calcul du score. Mais ça, tout le monde le sait. Google garde son score, sa méthode de scoring secret. En dehors, ils disent que c'est secret parce que c'est leur secret de sauce. Mais moi, je pense qu'ils ne savent même pas comment ils scorent. Parce que c'est tellement compliqué l'algo qu'ils ont, ont des heuristiques. Et un, une, par exemple, TF-IDF, c'est des trucs connus, ou BM25, c'est des trucs connus. Mais pour faire documenter tout le scoring et tous les, tous les cas, Edge case et tout, bah, ça ferait 200 pages ou 300 pages. Personne la l'aspect. Anyway, et du coup, pendant que je faisais ce travail, je me suis renseigné sur Amazon, parce que déjà, c'est hyper connu. Je me suis rendu compte que c'était hyper cher, pardon et je me suis rendu compte qu'il qu y avait des coûts cachés. Typiquement, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai comparé le prix AWS et le prix du même système euh, à l'achat upfront. Ça, c'est le prix quand vous payez pour trois ans euh, dès le premier jour. Donc déjà, le, la machine que j'achète, que je garde chez moi ou dans un rack, elle coûte trois fois moins cher que le, le louer. Bon, c'est un peu moins bien, mais c'est le seul calcul simple que je pouvais faire. Et vous allez me dire, c'est pas, c est, c est des pommes et des oranges parce qu'Amazon, il y a un service, et ils peuvent changer la RAM, ils peuvent changer le disque, etc. etc. Et du coup, j'ai comparé avec autre chose. J'ai comparé avec Etzner. Et bon, là, il y a une différence, c'est que là, c'est une VM et, là, et à côté, c'est un DD. Donc là, c'est... À, gauche, à droite, c'est un peu mieux du point de vue du CPU parce qu'il y a plus de threads ou de corps. C'est la même RAM. Et le disque dur, ici, je l'ai doublé pour simuler. Euh, c'est un RAID, en fait. Donc, euh, s'il y a un des disques qui tombe en panne, euh, le service provider va le remplacer et ça sera transparent pour mon application. Et là, le, le, le prix... Sachant que ce n'est pas upfront de 10 000 euros. 10 000 euros, oui, c'est ça. 10 000 euros, c'est euh, le total sur 3 ans. Donc, et alors que là, ce prix-là, c'est ce qu'il faut payer dès le premier jour pour pouvoir utiliser la machine 3 ans. Donc, bah, ma question, c'est pourquoi les gens utilisent AWS J'hallucine. Moi, tu, du coup, j'hésite en, encore entre. Euh, comment ça s'appelle déjà euh, Le service de free. Et Hetznar, mais clairement un WS c'est hors de prix et, et... et... et c'est hors de prix. Voilà, j'ai fini. Bah écoute, mon cher Amirouge, merci à toi. Est-ce qu'il y a. Alors j'ai pas vu de questions dans le chat particulièrement. Euh, Est-ce que vous avez des questions à poser à Amirouge par rapport à son sujet il y a Victor, Victor qui demande si AWS, c'est aussi une histoire de services. C'est ce qu'il ce racontait justement, c'est que dans AWS, il n'y a pas que de l'infrastructure, il y a aussi pas mal de services, si je ne m'abuse. Bah, oui, il y a des services, mais pas, si on prend juste le serveur, ça coûte beaucoup de recherche. En fait, on paye les services qu'on n'utilise pas avec le serveur qu'on prend et qu'on utilise. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué, mais... J'explique pas le prix de Amazon. Est-ce que vous avez des questions, les gens N'hésitez pas à prendre la parole. Ah oui, je peux envoyer le lien du code parce que j'ai quand même écrit du code. Et oui, évidemment, je viens de le publier, donc il ne le trouve pas. Et peut-être qu'il est privé aussi. Et du coup, je vais vous pointer directement sur, le, sur ce que je n'ai pas bien expliqué. C'est l'algorithme qui permet de calculer le h et après de récupérer les cas voisins. Ouh Ok c'est un jeu, on joue avec les bits, et c'est rigolo. <rire> et c'est inspiré de SimH. SimH, ça fonctionne bien, mais il faut tout mettre en mémoire. Et ça permet de dédupliquer les documents SimH, typiquement. Mais c'est pareil, c'est un H, donc ça fonctionne sur d'autres choses, mais il faut juste bien calculer les entrées du H. Et on peut l'utiliser sur d'autres choses, mais pas sur les flottants malheureusement pour faire des cas voisins sur des vecteurs, c'est un chouïa beaucoup plus compliqué. Parfait. Bon, bah apparemment, il n'y a pas d'autres questions, mon cher ami rouge. Merci à toi pour ta présentation. C'était très complet. Euh, C'était très pointu aussi. <rire>